La grande démission, c'est le phénomène de forte hausse de démissions que l'on observe en France depuis l'été 2021. 670 000 démissions et ruptures conventionnelles au deuxième trimestre 2022. Alors, est-ce un phénomène conjoncturel, structurel Est-ce un changement du rapport au travail Le rôle du télétravail est à la fois un élément de réponse pour retenir les salariés qui voudraient démissionner et en même temps un élément qui vient contribuer, renforcer à cette hausse des démissions avec un salariat liquide. Le salariat liquide, donc c'est trois choses au travail. C'est une accélération du temps au travail, un individualisme de singularité au travail et un rapport plus consumériste au travail. Ce qui est intéressant avec le phénomène de grande démission, euh, c'est que ça vient traduire deux choses. À la fois, un élément conjoncturel, donc on voit qu'il y a un rattrapage par rapport à la période Covid où effectivement beaucoup moins de personnes ont démissionné et en même temps, un, un phénomène beaucoup plus structurelle où on voit une hausse des démissions continue depuis une dizaine d'années et on voit même un changement de rapport au travail. Et en même temps, il faut aussi savoir raison garder, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des taux de démission comme aux États-Unis où 33 de la population active a démissionné en 2021.